dans le monde entier depuis qu'il a sauvé un enfant de ses mains en grimpant sur un immeuble du 18 e arrondissement, Mamoudou Gassama est notre invité aux côtés de son grand frère Diaby Gassama. C'est un grand bonheur de vous avoir tous les deux. Mamoudou, vous êtes français aujourd'hui, célébré comme un héros. Quel est votre sentiment Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui Ah oui. C'est fier, oui. Qu'est-ce qui vous rend fier Parce que c'est devenu une nationalité française, voilà, ça me fait ça me fait content, des plaisirs, voilà, parce le... que je n'ai pas pensé ça que je vais trouver ça, voilà. Ouais. Ouais. Vous n'avez jamais pensé que ça pourrait arriver, non. toutes ces années de galère, vous avez traversé des pays, vous avez été emprisonné, oui. ça a duré des années. Qu'est-ce qui a été le plus dur de toutes ces années Bon, ça a été Libye, là-bas parce que j'étais j'étais à la prison et je me suis maltraité aussi là-bas. Voilà. Oui, on vous a violenté dans cette prison oui. Vous avez vécu ça Si. Parce que la prison est bon, vraiment là-bas. On est... on est fatigué là-bas, on mange une fois. Et il va nous frapper aussi, chaque matin. Et tu travailles, il prend tout l'argent de toi. Bon. – Oui, vous avez traversé ces pays pour venir en France. Oui. – Et vous vous êtes retrouvé sans papier. – Si. – Si. – Et vous vous êtes dit, je vais quand même essayer de m'en sortir. – Mais oui, mais quand je me suis rentré en France ici, voilà, j'étais au foyer parce que je n'ai pas de moyens pour travailler. Donc, bon, c'est arrivé comme ça, voilà, maintenant, je suis content parce que je peux travailler maintenant. – Oui. – document, voilà. On va revoir ces images qui ont été vues par des millions de personnes. Vous l'avez raconté, vous avez témoigné. Comment vous avez sauvé ce petit enfant qui menaçait de tomber dans le vide Vous, vous n'êtes pas posé de questions, Mamoudou Non, non, non. Juste j'étais avec ma copine. On voulait regarder le match, les finales, Ligue des champions. Bon, Mais on est allé au restaurant, on a commandé les grecs et voilà. Bon, donc moi, on a entendu, il y a beaucoup de monde qui crient et la voiture aussi la Bon, donc moi, je suis sorti, j'ai regardé, une enfant, il y a un enfant qui voulait se sur quatre 4 mètres bon, moi, je n'ai rien réfléchi, je suis couru directement. Voilà. Je suis couru de traverser la route, puis je suis monté. Voilà. Monté. Quand j'ai commencé à monter, ça me donne de courage aussi de monter de plus. Voilà. Et vous n'avez pas eu peur Non, non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que moi, j'ai 22 ans et l'enfant, il, il a 4 ans. Donc moi, je n'ai pas pensé rien de moi. Je pense seulement pour le sauver. Et vous saviez à ce moment-là mmh. que cet enfant pouvait mourir Vous vous êtes dit quoi, Mamoudou Vous vous êtes dit, je n'ai pas le choix. Bon, moi, j'ai fait tout de possible pour le sauver. Bon, Dieu merci. J'ai eu capable parce que l'enfant aussi, il a bien travaillé. Parce que il a tenu les. les, les comment ça s'appelle hein? Oui. Les, les, Le mur, les, oui. Voilà, il a, tenu, il a tenu. Voilà, comme ça, bon. Et quand vous l'avez sauvé, vous vous avez eu quel sentiment Vous vous êtes dit quoi Quand je l'ai sauvé, bon. Moi j'ai juste parlé, je n'ai pas pensé rien, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas rien, j'ai lui parlé seulement, j'ai dit pourquoi tu as fait ça Il n'a pas répondu. J'ai dit où ta mère Il dit ma mère, elle est sortie. Bon après ça, quand, après les policiers sont arrivés, on est allé dans l'appartement et c'est là que moi j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Voilà. Oui. J'avais même pas t'asseoir. Il y a un moment d'émotion très fort, bien sûr, sauver cet enfant. Euh, Diaby, à vos côtés, va, va témoigner aussi. Lorsque vous vous êtes retrouvé à l'Élysée auprès du président de la République, Emmanuel Macron. Si, On si. va revoir ses images. Et là, il vous parle. Oh, oui. Et là, il vous dit quoi à ce moment-là, Mahmoudou, le président <rire> ouais, Il dit qu'il était content. Il... Ouais, bon, je l'ai rencontré... Je suis content parce que c'est ma première fois de rencontrer avec la Président. C'est ma première fois. Bon, je l'ai rencontré vraiment. Je suis content. Voilà. Et vous a dit vous allez devenir français. C'est ça oui. qu'il vous a dit. Si si si si. C'est ça qu'il m'avait dit. Voilà. Et des pompiers. Aussi. Oui. Si. Et là vous avez vous avez senti quoi Vous êtes dit quoi oh. il a dit bon ça me fait ça me fait plaisir. Voilà, Parce que moi, je n'ai pas pensé que j dans ma vie, je vais rencontrer avec une président ou des travailleurs aux pompiers. Voilà. Bon, Ça m'a fait content. Voilà. Oui. De l'émotion, beaucoup d'émotion, Diaby, ouais. pour votre petit frère qui est là. Bah, D'accord, hein? moi, j'ai dit merci les, les petits, parce qu'ils me respectent beaucoup. Donc, autant qu'un frère, qu'est-ce que j'ai dire J'ai juste accompagné. Donc, oh, moi, j'ai dit que les, les travaux qu'il a fait c'est incroyable. Bah déjà pour un enfant, un enfant c est, c est, personne ne savait pas quel enfant il va venir, quoi C'est un enfant de 4 ans, et dans quelques années, il peut être un président de la République française, hein oui. il peut être un ministre. Oui. Donc euh, bah, on a eu la sens que ça réussir. Oui. Il s'est battu, il a traversé les pires épreuves, il a mmh. traversé la Libye pour venir en France. Mmh. Pendant des années, ça a été un combat. Mmh. Vous êtes fier de lui aujourd'hui Oui, bah, fier de lui, mais il y avait à un moment donné… Il y a certaines années, je ne sais pas qu'il est vivant ou il est où, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, on a mis deux ans trois ans qu'il n'y a pas de contact. Je ne sais pas qu'il est où. Des fois, il appelle mon père pour dire « voilà, je vais bien okay, ». Mais il n'y a pas de numéro. J'appelle mon père j'ai dit « mais s'il t'appelle, dis qu'il m'appelle le camion ». Mais bon, oui, malgré. Okay, je me rappelle très bien. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je sais que c'est un jeudi. J'étais rue de que mon téléphone a sonné quelqu'un qui me dit « mais ton frère il est en Italie ». J'ai dit « mais quel est le frère ?» Il m'a dit « c'est Mamoudou ». J'ai ouais. dit « mais non, c'est pas vrai ». Il est venu comment ?« Le bateau que j'ai vu voir, c'est là qu'il a pris ». J'ai dit « mais passe-moi le numéro vite ». Il m'a dit « non, c'est un numéro de quelqu'un, mais est personne n'est plus là à côté ». Mais de toute façon, moi-même, j'ai pris le téléphone avec lui. À ce moment-là, je pas à conduire mon scooter. Et j'ai resté assis sur mon scooter. J'ai cherché en tabac c'était à lika mobile, d'appeler mon père. Mon père me dit oui, je parle avec lui au téléphone. Il a dit, mais il est vivant, mon père a dit oui. Bon. oui. Ben, Jusqu'à maintenant qu'il est à côté de moi aujourd'hui. On a eu la chance encore que de venir en France, de faire ses boulots. Franchement, que, on ne demande pas tout le monde de faire ça. Mais on demande chacun de faire ses devoirs. Oui. Et, dès qu'on est dans un pays d'accueil, il faut bien intégrer. Et c'est ça que moi je demande. Toutes les personnes qui que est venu en France, qui de devenir chercher et la nourriture. On est venu pour quoi Il ne faut pas qu'on oublie de venir, de faire quoi C'est ça faut tenir. On a traversé le Sahara. Ça ne dépend. Il y en a qui sont venus dans un bon système, il y en a qui sont venus dans le truc. Mais dès que tu es venu dans le pays, ils respectent. – Oui. Vous avez le sentiment parfois, euh, Diaby, mmh. que tous ces réfugiés mmh. ne sont pas bien traités en France bah, Ça me fait mal au cœur que d'abord, quand on entend en Europe, que les puissances aujourd'hui des grands pays, que je parle dans le monde entier, que ceux qui sont des moyens, qu'ils peuvent nous aider en Afrique. Et comme je vais vous dire, d'abord, nous sommes les colonies, la colonie française. La chose qui me fait mal au cœur, d'aller faire à l'origine dans certains pays qui sont des moyens. Et vous voulez qu'on arrête l'immigration? Que s'il si y avait à l'origine au Mali aujourd'hui, Sénégal et Mauritanais, Côte d'Ivoire, que les gens, ils peuvent travailler. Que l'immigration, ça va? Ralentir un peu. Ouais. Mais il faut que des moyens. Ouais. Ouais, si on arrive à stopper un moment, dans bonnes conditions, ils ont bien. Et tout ce qui mord de là. La... Mais l'image voilà. mais, mais, mais que donnait Mamoudou, mmh. de tous ces réfugiés, au fond, mmh. est-ce oui. que vous vous dites, pas bah, ça c'est une belle image J'allais dire, ça cloue le bec de, de tous ceux qui disent oh, le mais... contraire. Bah, c'est que les l'image que je vois, même des fois le matin, que j'ai vu à Stalingrad, je l'ai vu à porte la Sappelle, dès que je passe, que j'ai mon cœur, que voilà quoi, on doit s'aider, qu'ils sont déjà en France, mais il faut qu'on trouve des moyens. mais si j'avais des moyens aujourd'hui, qu'ils ne dorment pas dehors, et voilà, malgré ouais. qu'on n'ait pas des moyens. – Je voudrais écouter un témoignage, c'est Maka, c'est le papa oh. au Mali <rire> qui parle de son fiston, hein, <rire> qui parle de Mahmoudou ouais. avec émotion, regardez. – Ah, je suis son père, j'ai jamais vu Abidjan, en Côte d'Ivoire, encore moins la France. Mon enfant a traversé cet enfer pour se retrouver en France et accomplir cet acte héroïque Je d'un Dieu merci, il va intégrer ce corps. Il est là. Ouais. Namoudou, hein? ouais. ça vous fait quoi quand vous voyez votre papa ouais, qui là, dit ça C'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Il faut, ah, faut aller le voir très bientôt. Ouais. il faut aller le voir ah. vraiment. Ah Mamoudou, vous dites quoi Vous ah. avez envie de lui dire quoi, là, votre papa oh, Mon père, je veux le remercier beaucoup. Parce que c'est mon père et il me manque. Voilà. j'ai voulu le voir. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... C'est en 2011. Oui. C'est en 2011, je n'ai pas le voir. C'est ça. Et l'envie d'aller au Mali On me dit que peut-être vous retourneriez au Mali bientôt. C'est vrai Bon, peut-être... Bon, peut-être, voilà, ouais. peut <rire> peut que On ne si. connaît pas la date. Pour eux, c'est un héros, Mamoudou. Ils ont envie de le voir, de le toucher, de l'approcher. Euh... Ah oui. Mamoudou, ça ferait quoi de retourner au Mali, là, de retrouver tout le monde oh, Ça fait plaisir. Parce que... Parce que... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai quitté au Mali. Donc j'aime de retourner pour regarder les, les choses aussi. Voilà. Les familles et les amis aussi. Voilà. Vous avez envie de leur dire quoi là s'ils nous écoutent là Qu'est-ce qu'on a envie de. Qu que vous avez envie de leur dire là <rire> Il, il, il, il, il passe à bonjour à tout le monde. Ouais. Et, du coup que même moi j'ai aussi ma retourne au Mali, de faire bien tout doucement, tranquille. Et pas de bousculade. Gabi, vous avez envie de dire quoi, Mamoudou, là Moi, j'ai envie de dire <rire> merci. <rire> merci. Que Mamoudou, je l'ai reconnu ici, hein, parce que moi, ça fait 23 ans que j'habite en France et qu'il est né derrière moi. Et ben, du coup, je l'ai vu en 2003 MP, euh, voilà. Donc, euh, depuis ça, jusqu'à qu'il d'Italie, l'Italie, je l'ai vu bien. Ouais. Il, il quelques... paraît que chez les pompiers, il a été accueilli. Alors, euh, ah oui. c'est un triomphe, hein, Mamoudou Au France, Les pompiers. Hein, ils ont pris dans, dans leurs bras, là, ils sont trop fiers de vous avoir avec ah, eux, si, non Si, ouais. si, hein <rire> <rire> si. Bah, il va falloir peut-être utiliser le, la grue. On ne pourra pas monter à tous les immeubles comme ça, <rire> euh, toujours, non Mais ils sont admiratifs, les pompiers. Ah oui. Ils vous ont dit quoi, Mamoudou oh. J'ai peut-être moyen ouais. que j'étais avec Mamoudou pour aller à... on vers oui. On allait voir quelqu'un qui nous, nous appelait ça femme famille d'aller voir le soir. On est passé vers euh, 8 mai 1945. On a vu des pompiers qui donnent des tickets. Et sur le feu rouge, j'ai dit, monsieur, bonjour, ouais, je veux prendre un ticket, j'ai pris un ticket. <rire> Et du coup, c'est le futur pompier. Et devant la rue, ils sont venus sauter pour lui pour prendre la photo. Et hier, ça a encore paré à 20e. 20 oui. Donc, n'importe où, le pompier qu'on passe, il dit bienvenue. Bah, Qu'est-ce que nous va dire à pompiers Merci. Et surtout, on sait que les boulots qui sont, ce n'est pas facile. Ouais. Mais c'est avec le cœur. Ouais. Et J'ai remercié le pompier de, de France et monde Ouais. Voilà. C'est avec le cœur qu'on est pompier français aujourd'hui, oui. Mamoudou. Oui. Pompier français. Oui, pompier français, ah. oui. C'est vrai. Oui. Merci, hein. Merci, Merci pour ce beau beau témoignage, Merci. cette image exceptionnelle, oui. Mamoudou Gassama, oui. Diaby Gassama, Merci. et toute la famille de l'autre côté là oui. au Mali qui Amundi. nous regarde sur TV5 Monde, oui, toute je... l'Afrique. Oui qui vont bientôt vous accueillir, vous, vous prendre dans leurs bras là. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Ouais, oui, peut ouais. bientôt ouais. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.